Bonjour mesdames et messieurs, c'est YKZIRI. On ce se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Kalmos comme d'habitude. Je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Qu'est-ce que c'est beau bon, la vie des youtubeurs? Waouh, vous avez vu, je suis à. Pour et puis je suis allé au salon, m'a fait. Regardez, regardez-moi ça. Oui, c'est beau. Celui qui me dira le contraire. Je vais lui donner des. Baf des patates. Non. on va parler des architectes. Vous allez me dire ouais Ziris, pourquoi aujourd'hui on parle de l'architecture? Parce que c'est un métier qui me passionne. J'aime l'architecture, mesdames et messieurs. Et puis vous allez me demander pourquoi tu ne fais pas l'architecture. Parce que je m'en fous. J'aime pas dessiner. Aujourd'hui on va voir les pires erreurs. Les pires erreurs des constructions. Le métier d'architecte est un métier qui est destiné à embellir le monde et il faut avoir les goûts bien faits pour être architecte, oui. Mais certains ne sont pas de cet avis et ils dédient leur métier à rendre le monde compliqué, à rendre le monde compliqué, à rendre le monde plus difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir quelques œuvres réalisées par des architectes vraiment fous. <rire> si j'ai dit des architectes fous, c'est vraiment des architectes très fous. Je ne sais pas s'ils avaient pu avoir des construits. On commence par 7. Pourquoi j'ai dit 7 ouais. Je suis comme moi. Oui, je sais que je suis corps. Mais laissez-moi tranquille. Mais oui. <rire> Alors, tout commence par une, par une fenêtre qui gâche notre... Putain Qui a eu cette idée de merde Comment Comment d'abord les propriétaires de cette maison ont pu donner à un ingénieur pareil C'est quelqu'un qui a financé pour qu'on améliore sa maison Mais regardez les résultats Je suis vraiment... Choqué je suis vraiment choqué du résultat. No god, please no. NO Non Non Putain putain putain putain Et puis là, c'est là. C'est la carte d'Afrique. Mais les mecs, ils se disent non, je m'en bats les couilles. C'est pas l'Afrique. Je m'en bats les couilles, c'est pas, pas l'Afrique, c'est l'Asie. C'est lui qui a fait cette carte. -ce il connaît même la géographie. Il connaît la géographie, vraiment. Il était bourré. Il n'y a pas d'autres excuses. Ou bien il était aveugle. Sans c'est donné à un aveugle d'écrire sur un T-shirt. Il était aveugle Très aveugle même Au point où il a mis Asie Mais putain <rire> Ce type était bourré Il n'y a pas d'autre explication Ce mec était bourré mais un mec bourré ne peut, peut pas construire. Vous allez me dire. Oui, Iris. Un mec bourré ne peut pas construire et tout. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous. Mais ça, donnez-moi vos explications dans les commentaires. Donnez-moi des explications. Quelqu'un qui arrive à faire ça. Mais ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas. De sens. Tu t'es dit, ouais. J'appelle un ingénieur, oui, j'appelle un ingénieur, il viendra placer pour moi les caméras de surveillance. Et puis il s'est dit, ouais, tu vois cette caméra ici, ça doit être plus discret, que les gens ne puissent pas voir ça et regarder les résultats, mesdames. Même si je suis un mauvais voleur, là, là, là, là, là, il n'y a pas d'explication. Vous n'allez même pas me voir d'abord les vigiles, les, les vigiles là où il est. Il s'est dit, oh. nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo des merdes